Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour Vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est une occasion un peu spéciale. On va enfin démarrer les premiers semis euh, de cette année depuis le temps qu'on attend ça. Euh, voilà, Je suis très enthousiaste, j'espère que ça va bien fonctionner. Pour ce faire, euh, voilà, ce sera donc du semis euh, ici à l'intérieur. Euh, avec du terreau, donc euh, du terreau de qualité euh, moyenne, je, je ne suis pas allé chercher du terreau euh, particulièrement dédié au semi, et euh, ce petit instrument là, euh, cette petite machine qu'on appelle un presse-motte, euh, qui permet d'obtenir des petites mottes euh, carrées, euh, avec une petite dépression euh, dans le sommet de chaque motte, qui va permettre d'accueillir la graine dans de bonnes conditions. Je pense que c'est très bien ce, cette petite machine, d'autant plus que je l'ai prise sur une section euh, euh, assez faible, ce qui va me permettre d'utiliser euh, voilà, des boîtes de ce type-là, dans lesquelles on, on peut amener des croissants euh, par exemple à sa chérie euh, le dimanche matin euh, et euh, ensuite euh, réaliser euh, une petite euh, serre, hein, ni plus ni moins, voilà les, les petites mottes seront posées à l'intérieur euh, et puis ensuite à l'humidité et à la chaleur, euh, voilà ça, ça sera très bien conservé de, de cette manière quoi. Voilà un peu comment je compte procéder pour ces pour ces euh, premiers semis. Euh, ensuite, il euh, y aura une partie de semis également qui sera réalisée en bouteille. Et euh, voilà, je vous propose de, de, de m'accompagner pour voir tout ça ensemble. Alors voilà donc, nous sommes prêts à réaliser les premières mottes qui vont venir ici dans ces, donc dans ces boîtes de plastique, qui vont les accueillir à la manière de petites serres, je disais tout à l'heure. Euh, bon avec un peu un petit effort vous pouvez lire les nouvelles donc sur le journal à l'envers. Euh, en fait j'ai promis à Séverine de ne pas procéder euh, à ce travail-là dans la maison, euh, mais je ne suis qu'un menteur et j'ai donc pris le parti de protéger la table au maximum et d'essayer de finir euh, le tournage de ce petit film avant euh, qu'elle ne soit de retour de son travail. C'est parti, alors je vais commencer par charger un peu en terreau, le terreau doit être correctement humidifié bien entendu, hein, j'ai pris la peine de, de l'humidifier correctement suffisamment avant voilà, d'entreprendre ce travail là de manière à ce que euh, le, ben, le terreau puisse être moulé hein, par la machine. Si le terreau est trop sec, euh, on n'arrivera pas à obtenir le, la, les formes euh, voulues. Ça tiendra pas, tout simplement. Ça va, ça va se déliter et ça ne va pas tenir. Hein. Alors, j'ai aussi pris soin d'enlever les particules un peu grossières euh, présentes dans le terreau, dans la mesure où c'est pas un terreau très très fin. Euh, je pense pas que ça soit déterminant vraiment. Donc euh, voilà, c'est bien. Voilà, ça me paraît bien comme ça, tout simplement. Et ensuite, il suffit de venir démouler. Voilà. Et on obtient, comme vous pouvez le voir, donc. Euh, cinq mots hein, qui sont donc réalisées avec une petite dépression dans chacune d'entre elles, c'est parfait, je vais pouvoir comme ça en placer quelques-unes dans cette boîte, et avec la hauteur donc qui me reste par-dessus, j'ai largement le loisir de voir les plans redémarrer, euh, et atteindre une certaine hauteur avant de devoir ouvrir, donc c'est parfait pour assurer, je pense en tout cas vu d'ici hein, que c'est parfait pour assurer le démarrage voilà, de ces semis dans de bonnes conditions. Voilà donc une première barquette, appelons ça comme ça, qui est prête, euh, ça fait donc une, deux, trois, quatre, cinq sur cinq, 25 donc euh, petites mottes prêtes à accueillir une graine chacune, et euh, on va commencer donc à procéder au semis proprement dit. Alors, euh, je me propose d'essayer quand même quelques laitues, je pense que c'est ce qui pourra se semer en premier dans la et eh bien dans la serre, hein, euh, en attendant que les tomates euh, y soient implantées, un peu plus tard en saison, on va quand même tenter de faire quelques laitues euh, sous-abri. Alors voilà, il s'agit donc de la laitue reine de mai. Alors je ne sais pas du tout comment les graines se présentent. Ça va être une découverte, l'idée étant de placer une graine par motte, idéalement, de manière à obtenir un plan, euh, voilà, Directement repiquable euh, en pleine terre. Ouais, c'est fin. Ce sont des graines vraiment. Oh là là! Ce sont vraiment des graines très très fines. Voilà, voilà c'est vraiment minuscule. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Une graine. Ici. Une là. Une là, voilà. Une ici. Et une là. Voilà donc 5 graines de cette laiture reine de mai qui, je l'espère, donneront du résultat d'ici peu. Et on recouvre simplement un tout petit peu de terreau. Voilà dans chaque trou, très simplement. Voilà. Et voilà. On presse un peu. Voilà, il faut que la graine soit bien au contact du, du substrat, bien entendu. Voilà, c'est suffisant. Hein. Terminé. Voilà pour cette première ligne de 5 laitues. On va en mettre d'autres. le semi à proprement parler est prêt donc euh, une variété par euh, rang hein. pour le moment j'en suis au stade euh, du test je ne vais pas aller trop vite et euh, un peu, voilà, peu d'humidité quand même avant de refermer euh, avant de refermer la boîte voilà, je vaporise un peu d'eau et on verra si ça sera suffisant pas trop mouillé pour ne pas que les modes se défassent quand même alors j'ai quand même le sentiment que les mottes sont un peu petites pour les grosses graines type courgette. bon, on verra bien, à suivre. Voilà, ça me semble bien, bien humide, on pourra toujours ajouter un peu d'eau si nécessaire, je referme, voilà et ça, ça va donc rester euh, à la chaleur et à la lumière, euh, sous le patio, hein, on, a, on a ici possibilité de, de les placer euh, eh bien sous un puits de lumière, j'espère que ça sera suffisant, euh, de toute façon on constatera un petit peu les, les résultats dans les, dans les semaines qui viennent. Hein. Bien, les semis donc en barquette plastique sont terminés, 50 petites mottes, on verra, on verra un peu ce que ça donne. Euh, encore une fois, c'est un essai, je pense qu'il est peut-être un peu tôt quand même. Bon, euh, là je tiens plus, euh, allez on essaye, on verra bien. On va maintenant procéder donc aux semis en bouteille d'eau, euh, une dizaine de bouteilles, essentiellement des pieds de tomates, euh, poivrons, aubergines, donc des choses qui sont destinées à aller euh, sous la serre euh, un peu plus tard. Et l'idée, c'est donc de les faire euh, germer et lever ici euh, à la maison, puis de les endurcir, c'est-à-dire les sortir quelques heures peut-être par jour, euh, le week-end euh, par exemple, lorsqu'on est là, euh, de manière à les acclimater un petit peu, et puis ensuite, euh, voilà, plantation directe de la bouteille euh, à la pleine terre. Sans intermédiaire, voilà c'est ça l'idée. Hein. Alors pour ce faire, c'est très simple, j'ai découpé quelques bouteilles d'eau, voilà de cette manière, hein. euh, voilà comme ça on voit peut-être un peu mieux en laissant une charnière et on va euh, remplir donc euh, le fond de la bouteille avec des billes d'argile. Voilà, c'est une méthode a priori euh, qui est déjà pas mal éprouvée. Hein, et qui semble vraiment, euh, disons, euh, permettre d'excellents résultats. Voilà. A défaut de billes d'argile, euh, des graviers, par exemple, seraient tout à fait envisageables. Bon, le fait est que les billes d'argile sont, sont réemployables. Bon, pourquoi pas, euh, pourquoi pas partir sur ce produit-là, quoi. Voilà. voilà un peu voilà donc un petit fond de, de billes d'argile hein, voilà et on va faire ça dans chacune des bouteilles et recouvrir d'eau jusqu'au dessus des billes d'argile d'accord c'est ça l'étape suivante et ensuite on mettra le terreau le semis et on referme on va faire ça ensemble <musique> Voilà, donc les bouteilles sont prêtes. Euh, de la bille d'argile et puis euh, de l'eau, hein, voilà, euh, à hauteur des billes. Donc. On va maintenant pouvoir y mettre du terreau. J'espère que ce bac euh, en plastique dans lequel j'ai entreposé le terreau n'était pas destiné à un autre usage pour Séverine. Euh, je l'ai trouvé à la cave, sinon je vais passer un seul quart d'heure. Bon, on verra bien. Voilà, terreau un peu émietté, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà donc le terreau euh, sec, hein, donc placé au-dessus des billes d'argile et de l'eau. On va pouvoir maintenant venir y déposer une graine et recouvrir très légèrement et fermer la bouteille. Bon, je vais faire ça, euh, d'abord le remplissage de toutes les bouteilles. voilà donc on va pouvoir maintenant procéder au semis proprement dit euh, je vais commencer par euh, quelques tomates par exemple et euh, l'intérêt de ce système c'est qu'on aura un confinement vraiment dans la bouteille d'eau donc euh, un effet serre hein, très clairement et puis euh, pas besoin d'arroser non plus et on viendra enlever le bouchon dans un premier temps lorsque le plan euh, commencera à bien à bien sortir, à bien germer, et puis ensuite, euh, on pourra ôter complètement la partie supérieure, mais bon, ça c'est... on n'y est pas encore là. Alors voilà, on va sortir quelques graines de tomates ce sont des graines assez fines, voilà une, voilà, voilà, voilà, une ici, une, peut-être deux par bouteille, ça peut être bien, pour être certain que ça parte. Et puis, enfin disons pour augmenter les chances en tout cas, voilà. Alors, je les mets bien à part parce que bien entendu, il va falloir noter sur la bouteille et eh bien de quelle variété il s'agit. Sinon, on ne saura pas avec certitude ce qui a bien fonctionné ou pas. Et puis au moment de les planter également, dans le cas où tout fonctionne ou presque, il est important quand même de savoir reconnaître les variétés. Une seconde. On va en faire trois. Légèrement recouverte, voilà. Parce que les graines sont très petites, il faut donc les enfouir très peu. Hein, L'enfouissement, le, donc, euh, la profondeur d'enfouissement d'une graine, et eh bien, généralement, dépend de la taille de cette graine elle-même, quoi. Voilà. Donc là, il s'agit de très précoce. Voilà, je vais laisser l'étiquette avec, comme ça, je pourrais sans problème, noter sur les bouteilles. Et maintenant, on va en mettre une autre, une tomate cerise. Voilà. Oh, les graines sont encore plus petites ici. Oh là là. semi, euh, j'allais dire, de précision voilà une bon alors c'est psychologique, hein, les graines sont très petites et puis du coup j'en mets trois ce qui est sans doute pas euh, souhaitable finalement mais bon, on verra bien j'espère que je ne serai pas ennuyé à devoir euh, euh, démarrer un peu les, les pieds euh, entre eux Ça, ça serait quand même embêtant, c'est pas le but euh, poursuivi on verra donc les bouteilles sont prêtes et eh bien il n'y a plus qu'à les refermer, scotcher tout simplement et puis comme les boîtes de tout à l'heure, les boîtes plastiques dans lesquelles j'ai réalisé les mini-mottes et eh bien on va placer ces bouteilles à la chaleur et surtout à la lumière. Voilà. J'en profite pour remercier ouvertement vraiment Alain qui sur le site Jarditroc propose très généreusement des graines à qui on a besoin, sans aucune contrepartie. Euh, je trouve que c'est vraiment un geste très très sympa qui m'a permis d'accéder à quelques, quelques variétés supplémentaires. Voilà, donc euh, merci Alain Alors évidemment, il est important d'écrire le nom de la variété sur la partie basse de la bouteille, puisque la partie haute va finir par être supprimée. Euh, voilà, c'est pour des raisons évidentes. Bien penser à écrire sur la partie basse de la bouteille. <musique> Voilà, c'est terminé. Les bouteilles sont hermétiquement fermées, donc euh, l'humidité va pouvoir euh, ben, y rester finalement et puis euh, alimenter ces euh, graines euh, et donc ces jeunes plants euh, en devenir. Je pense que le terreau, c'est pas la peine d'aller chercher du terreau très riche, comme je le disais tout à l'heure. Euh, la graine a ce qu'il lui faut pour démarrer, au moins euh, les deux cotylédons, voire un peu plus, euh, dans ses propres réserves et voilà, je, moi, je pense pas vraiment qu'il soit pertinent d'utiliser un substrat trop riche euh, Voilà, dans le cas de semis, on verra si, si cette expérience me donne raison ou pas. Euh, la technique des bouteilles, je ne sais pas à qui l'attribuer, je la vois beaucoup euh, sur, euh, sur internet. Euh, avec à chaque fois des résultats excellents, j'espère qu'on va pas se planter et puis euh, euh, faire la différence sur ce point, <rire> on verra. Euh, là encore euh, c'est une première fois avec, euh, avec tous les défauts qui vont avec mais je pense que pour le coup il n'y a pas trop moyen de, de faire de grosses grosses erreurs, ça devrait, ça devrait fonctionner pas si mal que ça. Euh, je vais en entreprendre d'autres par la suite, euh, aubergines, etc. Là, c'est à valeur de test un peu pour voir aussi dans les, dans les prochains jours. On est mi-février, il est quand même très tôt. Euh, voilà, donc il y aura d'autres semis à suivre, bien entendu. L'idée ici était de vous présenter un peu la méthode euh, que nous allions suivre dans le cadre du potager qui dit non. Il me reste à vous dire merci de m'avoir suivi encore une fois hein, sur cette euh, sur cette vidéo et à ranger tout ça euh, avant le retour de, de Séverine si je tiens à manger quelque chose ce soir. Voilà, à bientôt, ciao ciao